Oh, oh, oh. Mongalia mm -hmm. Mongalia 7-2 dans les 1-3-0 Mongalia <cười> Mongalia Mongalia <cười> ouais. Je les vois forcer pendant que je m'échauffe Tout donner c'est la moindre des choses Plus. Plusieurs goûts, différentes qualités. N'est pour tout niquer, papa, agite, pas paniquer. Acculé jusqu'à te faire abdiquer. Osez rivaliser, mais quelle mouche vous appliquez. L'erreur qui doit s'appliquer, aucun complexe, pas compliqué. Le dos, il faut cambrer, te l'ai déjà expliqué. Bande de commères, vos merdiques. Suis-moi jusqu'à l'éternité. Evelyn Boy, c'est la première ligue Voici Muro, monte la jolie. Pour mes homies, au l'Island, mes vacances au soleil, pour fuir la zermie. Mais... Accident ou avertissement, la faute juste fait un baiser, ce décisionnaire de mon avenir client et chef de projet, doit prendre des riches, dois m'exposer, Rêve voir l'entreprise exploser Trop pressé pour faire un exposé, solo ton coup je te laisse creuser Je les vois forcer pendant que je m'échauffe, ouais ouais Tout donner c'est la moindre des choses moi je prête pour aller fais Il est pour aller fais chaud Le mané chaud ils sont que chauds plus, toujours plus. Encore plus, toujours plus Encore plus, toujours plus Encore plus, toujours plus Encore plus, toujours plus Encore plus, plus. encore plus As by dry drive, one, two, three Minuit, oui, c'est l'heure du crime Make a bye, rapport d'ail C'est avec la manière qu'on gagne. gagne Lentement, mais sûrement, j'prends mon temps pour atteindre le sommet de la montagne Prends mon temps pour atteindre le sommet de la montagne. They want to kill me à tout prix. Personne à nous j'ai tout prix Tout y quand tu mes outils, tu tournes en rond comme une toupie. Tu tournes en rond comme une toupie. N'invitez-vous, ah, mon gars, Je les vois forcer pendant que je m'échauffe. Tout donner, c'est la moindre des choses. est fait, je prêt pour aller faire chaud. Ouais. Yeah. C'est la bif, mon c'est la bif, c'est la bif, c'est rien. La CRP est bientôt disponible. Ouais, Jusque Ma elle est la pelle. 78, Jusque le département. Evelyn Boy, ça bouge pas à 7B. Casse de Dieu à tout le monde, tu sais déjà. Jusqu'à l'overdose, on en veut toujours plus. on Envoie, on en veut encore toujours plus. Envoie, on en voit, on voit, on voit.